Kuraura rose en papa mama nin je dirais que ma mère, c'est comme un pilier de, de ma vie, déjà pour la langue maternelle, qui apparemment, les gens ne connaissent pas vraiment encore cette langue-là. Et en même temps, elle est ce qu'on appelle un rattachement aussi à sa terre et de toi C'est vraiment, je dirais, mon chemin pour prendre, pour mieux comprendre les choses en termes culturels. Je dirais que depuis. Enfin, depuis tout petit hein, mes parents étaient présents avec moi, sur, surtout euh, ma maman. Mon papa était rarement aussi avec nous car euh, il voyageait aussi pour euh, le travail et tout. Mais Ma mère était toujours présente avec nous, même depuis très très longtemps même. Elle a beaucoup, surtout, hein, elle nous a appris déjà à tout d'abord à regarder hein, Comment, euh, par exemple, hein, je, mon, je vais juste vous expliquer, comment savoir si euh, tes enfants, le premier-né, c'est un garçon, le premier-né, c'est une fille. Elle nous a expliqué en disant que la perle, la perle qu'on trouve hein, dans la mer, dans l'océan, ben, cette perle-là doit être attachée avec un fibre de coco et on doit le mettre au poignet, surtout euh, à la face de la, de la main gauche que, que tu mets et si ça tourne, entre, euh, si ça tourne sur, euh, sur ta face de, de la main, ben, ça signifie que euh, c'est une fille. Si ça se balance de droite à gauche, ça signifie que c'est un garçon. et Il y a beaucoup de choses hein, qu'elle hein, nous a apprises hein, déjà sur euh, euh, l'artisanat, hein, sur le tressage et sur autre chose aussi. Hein. Même aussi, sur, euh, surtout, euh, la fabrication des colliers. Je De vais te montrer comment elle fait pour un peu faire euh, ses colliers. Hein. Donc, euh, c'est chez moi. Mm -hmm. Voilà donc comment elle fait hein, pour les coller. Hein. Ce sont des coquillages et ce sont les différents coquillages qu'on trouve souvent aussi hein, ici en, à celui de Moria. Du coup, elle favorise un peu ces coquillages qu'il qu y a quasiment aussi, il y a beaucoup, plusieurs coquillages là-bas euh, sur son île. Ma mère a dit que ces coquillages là que tu vois en blanc, ceux-là, sont des coquillages qui viennent des Tawantuna tu, et celui-ci aussi. Et elle dit que ici, hein, ça, ces coquillages là-bas au Tawantuna, elles sont de couleur jaune. En fait, elles ont différentes formes parce qu'elles peuvent être, elle peut être fines, grandes comme ça. Elles peuvent être plutôt creux, comme des nacres, comme ça. Un Ou un peu plus gros, un peu plus. Euh... Et bien sûr, bon. elle, elle peut être aussi comme ça, ces coquillages-là. Et ça aussi, indique dit que ça, yeah, ça vient de Tuamtu. Elle dit que ça aussi, ça vient des Tontou Ah, euh, chez eux, eux, ils disent torti. Torti. Toti. torti. <rire> oui, et on en a beaucoup, et en fait, elle favorise la connaissance de cette connaissance hein, avec les coquillages, comment pour pour les faire, euh, on, et elle les vend aussi. Ça, ce sont les plus petits. Voilà. ça c'est maman, maman, le ponteira tout autre, ah les gouttes de ponte. Ah, à rebond nata pa ya. Eh, cohi terra pupu, terra etera. oti paymet pare, tape oti horo horo itmiti, horo horo ittoau. Mana horo ittoau, patietiet, otie donc, du coup, elle explique un peu que, comment elle fait pour euh, faire les, les colliers. Hein. Donc, elle va euh, ramasser les coquillages à, au bord de mer tôt le matin. Hein, le, la mer, quand la mer elle est calme, elle est en veste. Elle va ramasser tous ces coquillages que tu vois. Et ensuite, elle, elle dit ça, elle va taper. Taper, ça signifie en fait, elle va être reposée pour que en fait, les bestioles qui sont à l'intérieur meurent, pour que ça soit propre à l'intérieur. Et au fur et à mesure, pour maman, Et fur et à mesure, et et à mesure elle, nettoie, elle nettoie, à chaque fois. Et ensuite, dès que c'est fini, elle perce avec, elle perce avec ça, avec ses mains. Les coquillages pour faire des trous et pour euh, tout, qui signifie euh, plutôt euh, euh, comment on dit ça en français? Euh, C'est plutôt euh, mettre un par un les coquillages. Ici, ma maman, vous me parlez, comme je dis qu'elle ne comprend pas vraiment le français. On se comprend, hein? il y a beaucoup de choses aussi hein, qu'elle euh, ne connaît pas aussi aujourd'hui hein, sur les choses qui sont de l'extérieur. Parce que ma maman, elle est toujours payée, je dirais, elle est toujours, euh, toujours, toujours euh, droite. Si elle reste toujours comme elle a vécu il y a très longtemps, de l'admiratif que je pense je trouve venant d'elle. Ah, il y a ma maman qui demande est-ce que tu veux voir les paniers qu'elle fait Je t'emmène un peu partout. Ici, tu as différents modèles ce sont en fait des maman. te ho ho, no ta Panier on a des objets originales, ma grande sœur. On a des paniers. Et tout matamou. Y a y a trois hamans là, mitera. Trois? Mitera? Tore. Moi tiret ça y a. Donc euh, ici tu as le panier qu'elle fait. Hein? Elle le vend aussi au bord de route. Hein? Elle est fait en fibre, en palmier de cocotier et en pandanus. Oui, ce panier-là, en fait, c'est pour la pêche, hein? tu mets les appâts, les poissons. Tu mets les appâts, les poissons. Okay. Ma maman a dit qu'en fait, elle fait quatre modèles de cette façon. Il y a les plus grands, c'est pour les, les choses les plus grandes. Ah, elle dit que non, c'est la différence entre, euh, entre la fabrication et on a plusieurs modèles, ça c'est le premier modèle hein, pour euh, la pêche, hein, comme je disais, hein, pour la pêche, pour les poissons, pour mettre les appâts à l'intérieur. Et le deuxième modèle qui est ici. Qui est bien plus arrondi, hein, bien plus rond. Et en fait, ça c'est pour euh, vraiment, c'est un modèle où tu vas un peu partout, hein, où tu mets tes vêtements et ça, ça permet aussi de faire euh, un euh, des poubelles locales que tu me mettras à l'intérieur. Voilà un peu c'est ce sont ces deux modèles qui restent parce que les autres modèles euh, c'est déjà tout pris hein. c'est déjà pris. Ça ressemble à la queue d'un poisson. Ma tu y là tu et même... Euh, au, tout taille, tout Ma maman a dit qu'il n'y a pas vraiment de nom de significatif. Ah. Ah, ma mère a dit qu'en en fait... n'a hein? Et... Donc je traduis que en réalité en fait elle dit que y a une grande différence hein, pour la enfin, selon ce que parce que c'est vrai que ici hein, elle m'a appris beaucoup de choses hein, sur l'artisanat et elle avait dit qu'il y a une grande différence entre les palmiers d'ici et ceux des tuamutous. Tu. Du coup, euh, elle n'a pas, euh, pas vraiment tout, elle m'a pas vraiment tout appris, hein. mais elle dit qu'au tuamutous, tu, hein, si tu vas au tuamutous, tu, tu peux faire ce qu'on appelle un genre de nappe qui est à base de ni oh, de palmiers, de cocotiers. Et aussi, euh, tout ce qui est euh, plat, plat euh, en panier, les chapeaux en panier, qui sont très différents de là-bas, tout selon les panier. a mmh. fait mmh. Donc, elle explique que pour faire la différence entre les palmiers d'ici et ceux de là-bas, en fait, les palmiers d'ici sont plus, je, elle dit, elles sont plus euh, dures. Mm. Elles sont plus dures. Mm. Alors que les palmiers de Tontou, elles sont plus souples. Ah. Okay. Okay. Donc c'est pour ça que les paniers que tu as vus, hein, elles sont pas vraiment pour elles, elles sont pas vraiment bien faits. C'est parce que les paniers ne sont pas, les paniers ne sont pas appropriés pour ce genre de, de fabrication. Dans, quasiment dans chez nous plutôt. Hein. Chez nous, les, les peu nénés, en fait, on, on donne aux grands-pères, aux grands-parents. C'est eux, en fait, qui gardent un peu euh, nénés pour comprendre un, un peu comment eux, ils vivent. Voilà, c'est vraiment une représentative un peu euh, comme ça. Et parfois aussi, il hein, y a cette éducation que qui est importante aussi parce que ici on dit que si, tu, si on te donne avec un grand-parent, un arrière grand-parent, mais en fait, ça garde toujours cette transmission culturelle euh, de génération en génération. Et la plupart du temps, c'est que les aînés qui, qui vont chez les grands-parents. Annie Michel, tout Aïtātu é reko-trāte reko, reko-pomundi. Tōku i'a whenua nāpuka i'a, te puka marui'a i'a. Te hohoa tōku whenua, i te hohoa i'a e me amine-mine nona. E area rā te whaufaeru m'heisho. Me ora i'a, me ora i'a. Te weire i'a, te ngai i'ere, te mea te koumanga, te kaweu, te paru'u. Eura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 et quand tu ingrats une chose, et à toi, tu veux et à toi te cacher quoi, tu vas avec à tes noms noms, tu hurles et tu orates à toi. Y a ma to, fini née ma to, fini née na hoa, tomato hangaruba, hangaréko ma to, tra hanga me a étourde comme, hein, pas qu'ici ma to te toit, te toit, naardu tele teitie ewo, traie, pas qu'ici ma to hamani ma to de me a ta hanga comme, ya taire tu y tra hanga toura. Et nous avons fait des maths, nous avons fait des maths, nous avons fait des maths, to donc euh, quand, quand j'étais petite hein, pour jouer en fait on, a, on avait nos jeux on utilise en fait les petites noix de coco, les petites graines de noix de coco. Et, et à l'arrière, hein, en fait, on mettait euh, une petite branche de ni de palmier de cocotier, pour faire une toupie. Et on s'amusait souvent à faire ça, toujours. Ah, ma mère a dit que des fois. À leur époque aussi, hein. eux, ils mettaient en fait au lieu de mettre une petite branche de palmier, ben eux, ils mettaient en fait un bois, un bois que eux en fait ils euh, aiguisaient pour mettre à l'intérieur de la noix de coco pour faire la toupie etra trahotis, non, tout trahotis. Non, e non, non, non, donc ce qu'elle dit, hein, c'est que en fait, elle avait, elle a, elle a connu beaucoup de jeux à son époque. Hein. Elle avait connu ce qu'on appelait en fait euh, le jeu Ari euh, et le jeu Mouteuil. Ari qui signifie en français roi et Mouteuil qui signifie policier. Donc elle avait connu un peu ce jeu-là et en même temps, elle avait connu aussi le jeu qu'on appelle, euh, je ne sais pas si tu vois, en fait. Hein? Ben, c'est un jeu. C'est un jeu qui. Il y a un troisième jeu que eux jouaient à l'époque. C'était avec les boîtes de concert. Eux jetaient un truc sur les boîtes de concert. Le premier qui, qui a qui gagne qui a écrasé quasiment toutes les boîtes de concert, ben c'est celui, celui qui gagne. c'est vrai a non plus n'y a théophile a il y a un jeu qui numéro il a ok, okay. Il y a ce qu'on appelle éducatif, un truc éducatif que eux ils faisaient à l'époque. C'est de compter en fait comment eux ils comptaient et faire au feuille. Il y a un peu de 120, hein. Plus uh, de 100. pas on a été au feuille et puis on a eu un peu un numéro a 120 plus 200 et le numéro il a et ah ok ok donc pour se traduire un peu c'est qu'à l'époque eux ils appelaient en fait ce qu'on appelait les chiffres c'est avec euh, les pierres, des cailloux, hein, c'est euh, comme éducatif. Enfin, un jeu éducatif. Et eux, en fait, si on mettait, par exemple, euh, comme elle avait dit, 200 euh, plus 400, ben, en fait, au lieu de mettre euh, tout le nombre de, de pierres pour faire euh, combien il y en a qui va rester, combien sera euh, égal, ben, eux, ils mettent, par exemple, 200, ils mettent juste deux pierres. Ça signifie 215 mais une pierre avec deux, trois pierres, euh, qui signifie quinze. Hein, C'est un peu compliqué le jeu. <rire> C'est un apprentissage euh, qui est très... Euh, je dirais un peu compliqué. Ouais. <muches> Il traîne pour que tu te fasses prêt, tu te ponies et tu te rends prêt, tu te Et tu Ah, tu m'as tout à l'heure, je ne veux pas dire que tu ne veux pas euh, ok, euh, ma maman elle explique que en fait euh, elles ont des trucs comme ça, mais c'est juste que eux ils... voilà, c'est juste que eux en fait, tout ce qui est toi, les énigmes, non, en fait, elle ne comprend pas vraiment le langage énigme et euh, en thaïtien ce que ça signifie. En fait, en Taïsien, c'est voilà. et elle ne comprend pas ce que ça, ça signifie parce que dans leur langage, il y a une autre façon de dire et en fait, chez eux, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on ne le dit que à la famille. Le four, hein, c'est un trou, c'est un trou qu'on met, hein. qu on fait souvent hein. ou mm -hmm. pas, des fois, on ne fait pas de trou. Les choses qu'on fait, en fait, on a ce qu'on appelle des... Je vais te montrer. Bon, on entend les coxines. Donc, je vais te montre un peu comment... Euh... On fait, hein. donc parfois ici as un petit peu un petit four, hein. puisque tu vois là en fait c'est des c'est une pierre de corail ici et ben en fait on met en dessous le feu et on étouffe bien la surface pour cuire en fait le pain et le corail aussi qui est ici comme ça aussi hein c'est cuit aussi pour mettre aussi la nourriture là-dessus. Parfois, on ne met pas dans le trou. Si, par exemple, il y a beaucoup de monde, on met dans le trou. Mais s'il y a moins de monde, en fait, on les, le, la pierre, la plus grande pierre, on utilise en tant que plaquette. Et on cuit pas mal aussi du pain qu'on appelle du pain euh, coco. C'est du pain euh, qui est local aussi, hein, qu'on connaisse. Bon. On allume vraiment un feu hein, sous le corail. Et en fait, le corail, en fait, comme c'est ça brûle facilement, ça chauffe facilement. Et du coup, la cuisson est un peu plus rapide. Et on est toujours là à surveiller tout le temps, à chaque fois. né, Tu le proto-ravol ya ya Mutatama toupourot monte à ta ma ya veino tôt ta toupourico tôt ta toupourhiro tôt mi fa faaron ouh ma toupouro eh hamaruru niveau ta toupourmaquie ya ta toupourmaia ouh ah toupourota ma Upa no te, hiroatum teratu, demu upa no teura, demu upa no te, hof a o te natura, tef atura natura, pol rot imu upa, amaru neo yarato ipiti, maru me